Ascendant Taureau, bonjour, et eh bien je suis contente de vous retrouver pour ce portrait insolite. Si vous étiez une qualité, et eh bien en premier lieu, la première chose qui me vient à l'esprit c'est le mot fidélité. Vous êtes quelqu'un de fidèle, autant en amitié qu'en amour. Euh, ceux que vous avez décidé d'aimer, et vous mettez le temps, hein, c'est vraiment, euh, ça prend du temps, Et bien vous les aimez à la vie, à la mort. C'est-à-dire qu'ils font partie de vous, ils sont une partie de vous, et si vous les perdez, c'est comme si vous vous amputiez d'un membre. Donc euh, vous êtes la personne la plus fidèle du Zodiac. Eh bien c'est un peu l'envers d'une qualité, c'est la possessivité vous aimez quelqu'un, il ou elle vous appartient. C'est dans votre logique, c'est comme ça, vous êtes né ainsi, vous avez besoin que l'autre euh, euh, vous soit totalement euh, acquis, c'est-à-dire que euh, si vous êtes amoureux, il n'est pas question qu'il ou elle euh, regarde quelqu'un d'autre, parce qu'en plus de ça euh, il y a de la jalousie dans l'air, hein. donc c'est vraiment euh, euh, comment dire euh, ça fait partie non pas de vos défauts mais de l'envers de vos qualités. Mmh. Si vous étiez une couleur, euh, on a pensé avec Zoé euh, que vous seriez le vert. Et pourquoi le vert? Parce que vous avez la main verte, vous êtes quelqu'un qui adore s'occuper de ses plantes, de son jardin, si vous en avez un, de votre balcon, euh, avec, euh, si possible, quelques animaux qui courent par-ci, par-là, mais le vert est vraiment la couleur de la nature, et vous êtes le signe de la nature. Alors on a bien réfléchi, on s'est dit qu'il fallait que ce soit un plat qui réchauffe, un plat qui réunit, un plat qui en même temps est assez consistant, hein, parce que vous aimez bien manger hein, vous le Taureau, et vous êtes d'ailleurs euh, le plus souvent d'excellents cuisiniers. Alors on a pensé euh, au pot-au-feu, parce que en plus de ça, c'est euh, un plat qu'on fait pas pour soi tout seul, hein. c'est euh, on reçoit la famille, on fait un pot-au-feu, ça tient chaud, euh, c'est bon, c'est goûteux, euh, vous êtes fait pour le pot-au-feu. Mm. Bon, parmi tous les sports, euh, on a cherché euh, lequel pouvait correspondre à votre tempérament persévérant, entêté, euh, on a pensé la marche parce que bon ça demande pas trop d'efforts parce que vous n'êtes pas euh, grand partisan des efforts. Euh, euh, la marche vous correspond parce que c'est une activité que vous pouvez faire pendant une heure deux heures sans vraiment vous fatiguer, et en plus de ça c'est excellent pour la santé donc euh, vous avez deux avantages avec la marche ne pas faire trop d'efforts et faire du bien à votre corps. vous ne pouvez pas être une ville, euh, vous êtes euh, un petit village dans la campagne avec son clocher, ses petites maisons autour, euh, vous aimez la campagne, vous aimez tout ce qui est euh, simple, vous avez des goûts simples, vous aimez la nature on l'a dit, euh, donc euh, ce qui vous représente le mieux, c'est un petit village à la campagne, ou même une maison de, de campagne dans laquelle vous pouvez inviter toute la famille. Musique si un mot vous représentait, eh bien je pense que ce serait euh, le mot gourmandise, euh, et au sens large, hein. vous êtes gourmand euh, de tout sur le plan euh, euh, bonne, euh, bonne chair, euh, vous aimez bien manger, mais vous êtes aussi gourmand sur le plan sensuel. Vous avez la réputation d'ailleurs d'être le signe le plus sensuel euh, du zodiaque. donc vous êtes gourmand de caresses, de câlins, euh, vous êtes également gourmand sur le plan financier, il ne faut pas l'oublier, le plan financier est très important pour les Taureaux. Alors il faut savoir que le Taureau, euh, on vous attribue la Voix, hein, vous êtes le signe de la Voix. Alors la plus belle Voix, une des plus belles Voix, on la connaît, c'est celle euh, d'Adèle mais on a pensé que Patrick Bruel vous représente très bien aussi, dans la mesure où il a à la fois le côté euh, voix, bien évidemment, mais il a aussi le charme du Taureau, le, le côté gourmand, bon vivant et épicurien du Taureau. Si vous étiez un acteur, alors là vous allez être content, hein? parce que on est tombé avec Zoé sur Georges Cloutet, il est Taureau, et ma foi, euh, il a une vie... Euh, euh, bon je vais pas dire qu'il a une vie de Taureau, mais il a quand même une vie très agréable et très confortable. Et c'est important euh, pour euh, le Taureau d'avoir une vie confortable. Je pense qu'il est assez représentatif, en plus de ça euh, euh, dans ses films, euh, c'est jamais euh, très violent, hein? euh, il est plutôt euh, polit très politique. Hein? Euh, euh, le Taureau n'aime pas la violence. Vous savez, la crème Nivea. La crème Nivea, c'est vraiment euh, euh, moi je me rappelle, on m'en mettait quand j'étais petite fille, quand il faisait très froid, ou alors quand on allait au soleil, il y a une odeur particulière qui est très évocatrice, d'un côté, euh, comment dire, doudou, euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est la, la crème Nivea, c'est une odeur vraiment particulière, et le taureau est très sensible, hein, comme c'est un sensuel, très sensible aux odeurs. le jardinage. Alors euh, je ne sais pas, il faudrait filmer un, un, un taureau en train de s'occuper de ses plantes parce que c'est vraiment, euh, il le fait avec, euh, il s'investit tellement euh, dans le fait de faire pousser les choses, de les faire sortir de terre, et en même temps que ce soit joli euh, qu'il y ait... Euh, que ce soit joli à voir. Il y a les deux aspects, hein, le côté euh, esthète euh, du Taureau et le côté je fais naître, je fais pousser, je fais grandir euh, les plantes et les fleurs. J'espère que ce portrait insolite vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.